Bonjour à tous et bienvenue dans Automobile Stories. Donc aujourd'hui, après euh, le garage padding du week-end dernier, j'espère qu'il vous a plu, je euh, suis venu au, euh, eh au, euh, au premier salon de l'art automobile. Donc euh, c'est un joli château, donc je ne plus du nom. Et il y a quelques trucs intéressants sur le, le parking. Donc d'abord, euh... alors ça, je vais sais ce que c'est, je sais que c'est une ouais. Nissan avec euh, le logo Z. Et c'est une Nissan 300XZ avec des. 100 euh, GTR. Après, euh, on a une petite 911-964. Euh, un peu dans une couleur. Non, non 911 SL. Euh, donc un peu dans un, dans un blanc Carrera, je pense. Euh, ensuite une petite Aston Martin Vantage j'aime beaucoup ça waouh votre Manuel V8 Vantage et pour finir une petite Liata donc c'est une euh, exposition de vieilles voitures euh, et euh, les choses intéressantes viennent juste après maintenant Le clip. allez euh, je pense que c'est la plus belle d'ici enfin je sais pas on va voir s'il y a mieux et, euh, les ventes de Ford en l'air euh, Et euh, donc c'est la génération davant maintenant celle-ci Dodge Challenger Avec des gros Brembo Et elle fait le 0 à 100 le plus rapide du monde 2 secondes, 3 euh, Wow, brut de y a un seul Ah, un truc, ah, genre 3 millions d'euros là-bas Porsche, une des Porsche les plus chères du monde à 3 millions d'euros Ça, ça coûte 3 millions d'euros, 3 à 4 millions d'euros ah, 911, très très joli aussi Mais bon, on ignore ça Et euh, c'est tué, c'est celle-là Enfin, pas celle-là aussi Très belle première 911, mais on peut aussi l'ignorer. Oh, vieille BMW, une des premières BMW. Le Dux, c'est la française. Ça s'appelle une Facel Vega. Elles ont été produites en, entre 1954 et 1965 avant que le gars coupe les frais pour faire le Concorde. Très joli. Et ça doit être cher, ça. Je pense que c'est assez cher. Donc ça, c'est... Euh, c'est une ancienne. Parce que vous voyez le tableau de bord est en bois. Et celle qui mon les de bord en bois, en fait, c'est... Ah non, non, non, c'est pas en bois. C'est en cuir. Et euh, bon. Les... Alors, bon, désolé, il y a un peu de bruit. Mais ici, il y a une Aston Martin DB4. Super légère Bon, fini en gris. David Bouin, Aston Martin. Magnifique. C'est pas celle de Niels parce que celle de Niels c'est la DB5. Mais elle est vraiment magnifique. Intérieur rouge. Waouh. Elle est juste. Oh, incroyable. V12 avant dans le moteur comme moteur. Il est juste magnifique, magnifique. Bravo propriétaire. Bon, j'en profite pour vous montrer la, la 550. En fait, c'est pas une originale, c'est une reconstruction de desline Mais bon, ça vaut quand même, euh... ça vaut quand même euh... 6 millions. 5. Bon, voilà, très très joli. Très jolie, magnifique. Les deux vieilles 911. Celle-là, c'était une voiture de course. Et elle a été complètement reconstruite comme voiture de route. Et elle euh, a dans livrée d'origine. Alors voilà. C'est une DB3, je confirme. Ouais, ça doit être une DB3 parce que je me connais. Alors. Moins, cool, moins beau que l'intérieur on est plus dans sa dans son jus celle-là mais la, la couleur est très très jolie je préfère cette couleur à celle-là euh... donc celle-là c'est quoi ça hein quoi je sais pas. Euh, ok euh, donc est-ce qu'il y en a une avec et celle-là c'est une 4 litres 2 donc Elpin 5. Je ne pas moi. Rigolo. Euh, ici, on a une vieille traction et une vieille Volvo. Et aussi ça. Hein. On va voir ceci. On a aussi une vieille Volvo ici, je vous l'ai déjà dit. Oh, je crois, je me doute. Peut-être que je sais ce que c'est. Hein. Je vérifie. Oh, oui, tu raison. Alors. Ça c'est très très très cher, c'est la euh, Yacht 500 GT, non GIA 500, non 1500 GT, et c'est une très très belle voiture, un peu laissée dans son jus sauf l'autre siège euh, qui fait pas mal de rallye apparemment. Euh, elle est magnifique avec les jolies moteurs derrière, elle est 1963. Elle est trop trop belle. Elle est en rouge comme ça, un peu hein, le rouge de chez Ferrari, mais pas exactement, pas très loin. Très très joli ça. Avec les quatre phares ici. Très très joli. Alors.. Euh... Auto Union Je -ce que c'est De Moteur 3 cylindres Donc euh, Pas très puissant 55 chevaux Et donc c'est une Auto Union Vétérane 2012 Avec Un logo Audi Derrière okay. En fait Ah oui je sais avant Audi, auto, ça s'appelait Auto-Union Et c'est une vieille Audi Et une vieille petite 304 Cabrio ah En fait c'est une Audi ça C'est marrant ça pas plus devenir, sinon. Ici il y a le club de, de combi Avec un combi euh, Pick up Là-bas il est des mini Avec la vieille dino -GT. La vieille Alpha, la vieille Lancia, la vieille euh, Lancia la et la Fiat. Et ici, la Féfé. Alors, on va aller voir. C'est une California. C'est pas mal. Et. Est-ce qu'il y a des voitures qui sont arrivées euh, Donc, celle-là. Euh, donc, celle-là, c'est une vieille Ford. Je crois que c'est une Ford de T. Euh, ouais non fort de A, Hot store de luxe. Bon c'est pas vraiment mais bon euh... et ça c'est aussi des sièges arrière et le coffre donc si t'as des enfants qui t'énervent tu, tu fermes le truc et tu euh, t'énerves. De... Euh... Donc l'intérieur marron, joli. Si. Ici... Je sais pas ce que c'est. Euh, ici le plateau de Mustang, donc cette Shelby et l'autre Shelby. Je préfère celle-là moi. Et celle-là, c'est celle, celle d'Automoto, je vous ai dit. Celle, euh, c'est du film euh, Un homme, une femme deux là. Notre Buick. C'est le plateau d'Américaine en fait. Euh, une Buick. Buick. Euh, une Mustang rouge très jolie. Oh, l'intérieur joli. Rouge et blanc, ça fait joli sur une ancienne c'est cool et une grosse on pas la voir euh, voilà et celle là c'est une NSU enfin j'ai pas de motoires que je connais pas mais aussi petite... il oh. est pas en très bon état hein, les autres je sais pas comment il démarre je crois pas ici il y a la 5 et euh, ils ont arrêté euh, très très jolie configuration très belle très belle voiture bravo c'est une de comme ça non pas trop trop longtemps de euh, Opel GT je crois euh... cool en bleu allez voir si vous plaît la vidéo j'ai pas assez de vues j'ai 39 vues au, au bout d'un mois bonne vidéo donc un defender celui-là il y a un euh, est en cabriolet et c'est plutôt plutôt cool en voiture ah une 911 carrera R.S. Ça, le propriétaire de décès, enfin le premier, c'est Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'il y avait des voitures euh, qui vous ont plu. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou si vous préférez les voitures modernes, si euh, vous aimez ce genre d'événements ou vous préférez seulement des essais ou des vlogs. Euh, donc s'il vous plaît, likez la vidéo, abonnez-vous et euh, mettez des commentaires. Euh, dites euh, si euh, avec quelque chose que vous n'avez pas plu, je vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Aussi, euh, abonnez-vous s'il vous plaît à mon Instagram, at Mathias ou sinon euh, Mathias euh, underscore underscore automobile stories. Euh, tout est dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé. Euh, et, euh